Salut à tous Et c'est parti pour un nouveau tour de magie Intitulé euh, Les 5 chances Et eh oui, les 5 chances Donc euh, je vais commencer par mélanger consciencieusement les deux Oulala là là. Voilà, oups oups là Donc là je vais demander au spectateur De choisir une carte Voilà Montrez-la aux, aux spectateurs, aux autres spectateurs. Remettez-la sur le paquet. Donc là, je vais mélanger par-dessus le jeu. Donc là. Je, je vais doucement pour que vous compreniez bien. Ok Donc là, je vais prendre une petite partie du jeu et retirer 5 cartes. Donc les 5 chances. Vous l'aurez compris. Là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'égalise le jeu. Je retourne le paquet. Je vais prendre votre carte là. Parce que mes doigts connaissent euh, votre carte donc... Ouais, c'est bizarre. Donc, tac. Hop là, je l'ai invisiblement. Je l'attrape là. Je la mets là, pardon. Hop là. Et donc là, j'ai plus que 2, 3, 4 4 je sais ce que vous pensez. Vous voulez voir les dos. Y a-t-il votre carte Non Bien, bravo. Donc, euh, ensuite, vous allez prendre votre carte invisiblement. Je vous la donne. Là. Balancez-la da balancez dans le jeu. Ouh, je pense que vous avez fait une bêtise. Car votre carte s'est retournée. Est-ce votre carte Et oui, c'est votre carte. Donc voilà, euh, c'était Pierre de Nets pour, pour, pour pour un nouveau tour de magie intitulé 5 chances, un de mes tours préférés. Allez, à bientôt